Le projet est ma Financé par l'IRD, est avant tout un projet de recherche scientifique mené dans un quartier précaire de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La deuxième phase porte plus spécifiquement sur la cartographie. L'objectif, c'est de cartographier ce quartier qui n'existe pas sur la carte officielle de Cotonou, ni même sur la carte Google Maps. Comment Eh bien, avec ses habitants et avec ses jeunes que nous avons déjà formés à la fabrication d'ordinateurs. Ces jeunes ont été formés par la communauté OpenStreetMap Bénin et ils sont allés dans les rues de ce quartier pour finalement faire apparaître ce quartier sur la carte, parce que existait sur la carte, c'est exister en tant que citadin, c'est donc exister aussi comme citoyen, c'est pouvoir réclamer euh, des droits à la ville, puisqu'on fait partie de cette ville. Ce bâtiment-là, c'est peut-être un centre de santé qui est euh, là. Map, en fait, c'est un projet mondial de cartographie libre qui est présent au Bénin à travers l'association map Bénin qui vise à faire la cartographie, à produits de données libres et gratuites, accessibles à tout le monde. On les apporte en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à cartographier eux-mêmes leur quartier. Et les icônes s'affichent, on choisit GOMS. o m s g o y s m Et après, celles que le Java map hein, ces éditeurs permettent, n'est-ce pas, de, de modéliser, de dessiner des bâtiments, de dessiner toutes sortes d'entités physiques visibles, et, ou non, cela se passe. Créer un point d'intérêt, c'est bon Et ensuite, le nom.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 En plus de cette cartographie participative avec les habitants de la Dji, l'objectif était de compléter cette carte un petit peu statique. On a demandé pour cela aux jeunes eh bien, de mentionner sur cette carte les projets qu'ils souhaiteraient voir arriver dans leur quartier pour essayer justement de l'améliorer et de le développer. Ce qu'on a proposé pour améliorer la zone, c'était en fait de faire de toute la zone la un site d'attraction touristique on peut mettre un centre de, de formation au centre de la vie. Oui. Les locations sont C'est vous qui avez mis C'est là Oui. Pour être prêt, pour qu'on puisse mettre ça, nous. Puisque ça nous sur le cas. Donc, je ou où Je De quel côté Je crois que le travail que vous avez abattu avec les jeunes euh, nous a servi, mais va nous servir dans les jours à venir pour montrer réellement que la vie existe. Puisque ce n'est pas votre projet maintenant, c'est un projet à nous tous.